Bonjour, je crois qu'on arrive devant le studio des Chaka. On va voir s'il y a quelqu'un. Hey Salut Steve. Salut Steve. Tu va bien Nickel. Entre. Alors, voyons voir cet endroit. Waouh C'est joli et y a. Alors attendez, Allez. je vous laisse découvrir parce que le lieu est quand même assez incroyable. Il y en a partout, partout, partout. Regardez-moi ça. Voilà, les stations pareilles, oh, des jolis Mac Vintage. Regarde mon pote. <rire> Alors, là, on a quand même des sacrés trucs. Ben bah, carrément. Mm -hmm. bah, c'est bien ici, Oui, ouais, on va aller voir le studio. Mais c'est bien là. Hein. Ouais, on répète ici, on fait tout ici, on crée euh, tout, tout, tout, tout ce qu'on a créé dans chacun a été fait euh, ici. Et on a souvent un lieu, on avait un autre lieu avant. Et ici on est là depuis 5 ans. D'accord. Et donc c'est petits, petits la fameuse pièce que tout voilà. le monde connaît puisque tu fais toutes tes vidéos ici. Ouais c'est ça, moi c est c est je suis euh, Voilà, c'est mixage, c'est ma, ma chambre d'ado. Ok, Donc si je suis avec toi aujourd'hui, on va bien sûr parler de la V Collection 8, Arcuria. Ouais. Et euh, tout particulièrement, on va s'attarder sur ce fameux morceau que tu avais lancé sur les réseaux. Au moment du lancement de la version mmh. de la de la v8 puisque tout le monde a été abasourdi par la qualité à la fois sonore et aussi du mix donc ah, là bravo et donc ben, on va essayer de regarder en détail pour que les gens voient un peu comment tu fonctionnes et tu euh, et tu as utilisé cette ah. vie collection en fait, et euh, pour juste pour expliquer aux gens, toi tu m'as contacté genre euh, une semaine avant, c'est ça en me disant euh, ça te branche. Euh... J'ai dit, mais grave, et, <rire> et, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire au départ? J'étais parti sur peut-être faire une compo, puis en fait, je suis fan de ce morceau. Et quand j'ai vu qu'il y avait un vocoder dans ah, la ouais, collection, je me suis dit, euh, oui. vas-y, je, je l'essaye. Et euh, pour moi, le meilleur vocoder, c'est vraiment ce truc de ce son de Derby en Coq de ce, ce, ce fameux album là. Essayer vraiment le mélodique. Bien sûr. Tu vois sur le vocoder, j'ai ouais. pas trouvé le la modulation. D'accord. Tu l'as Elle existe ouais. il y a deux, Parce que j'ai pas trouvé la modulation. J'ai utilisé un plugin. Pour rajouter juste un LFO <rire> et faire des automations pour avoir le vibrato T'as quoi. T as fait un super boulot sur le mix. C'est un euh... sûreté quoi. Merci. Bah, voilà la compo est super aussi. Là. Oui mais bon. Ouais mais. Belle production. Ça prouve aussi, tu vois, que. Qu'avec des bons instruments. Avec, et là vraiment c'était vraiment l'analogique moi c'est vraiment ma, ma passion c'est en fait d'essayer des, de, de, de restituer avec euh, un ordinateur donc avec des plugins mm -hmm. euh, bah, des trucs aussi roots que ça c'est à dire que moi c'était un, un petit challenge mais du coup euh, là justement le Juno moi je suis fan du Juno je, je, je, trouve, que, je trouve que ce synthé il est mais, tellement représenté dans... Plein de musique, et la musique que j'aime. quoi D'accord, oui. Ouais, vraiment, ouais. Euh, il, est il, est, il est chouette parce que tu il est hyper euh, tu, avec les filtres et avec. Euh, enfin, il est hyper versatile, c'est ça ouais. que je cherchais. Et, euh, et donc, vraiment, euh, j'étais content que vous en mettiez un. Hein. Le vôtre est super, c'est qu'il y, y a quand même des, des effets en plus, des, les, il y a quand même les reverbs et tout ça. Mm -hmm. De nos jours, ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a, dans les machines, il y a des presets. Il y a beaucoup de presets. Tout et fait. on sent que les marques. Réinvesti dans des dans du dans avec des sound designers en tout cas qu'on qu investit à payer et à faire bosser justement des, des gens qui fabriquent des beaux presets oui. et qui mettent en valeur les machines. Il faut se dire que sur les plugins c'était pas toujours le cas, c'est vrai. Alors que ce qui a fait euh, la popularité de toutes les machines euh, euh, ancestrales que reprend Arturia, que ce soit les, les Juno, les Prophètes et, et, et tout ça, les presets de ces, de ces trucs là Bien. ont été. C'est les presets qui sont des tubes. Bien tu sûr, vois. bien, évidemment, bien et évidemment. Et du coup, je trouve ça très intelligent de refaire euh, pareil et de, de, de, de, de réutiliser les presets. C'est-à-dire que tout de suite, tu peux être inspiré et après, tu vas tweaker, tu, vas, tu, bien tu, bien. tu rentres dedans. Quoi. Tout à fait. Le vocodore est hyper, un, hyper cool aussi. Pareil, première approche. Tu n'es pas obligé de le câbler, de machin et tout ça. ça. Ils ont enregistré je ne sais combien de, de, de chants à l'intérieur de samples. C'est ça. Euh, donc déjà tu peux remplacer le sample par un micro que tu rentres dedans euh, comme un vrai vocodeur. Mm -hmm. voilà. Sauf que du coup, pareil, encore une fois, ça donne, même si tu t'en sers pas, ça te donne une idée de ce que tu peux faire avec. Est-ce que des gens qui ont travaillé dessus et qui ont été payés pour ça et qui ont, euh, euh, comment dire, ont développ... ça donne une idée du potentiel de chaque machine tout à fait puis euh, alors c'est vrai que dans le vocodeur et ça j'ai trouvé ça très intelligent de la part d'arthuria c'est effectivement de mettre ses samples puisque en général quand tu ouvres un vocodeur tu es obligé d'aller aussitôt dans une autre piste ouais, ouais. d'aller chercher un fichier audio et à chaque fois j'ai vu la même chose partout quand tu dis aux gens tiens tu peux faire écouter ton vocodeur ouais. ah ouais, alors attends bouge pas faut ouais. trouve un fichier ouais. et tu passes une demi-heure ouais. là tu l'ouvres il y a des samples sur chaque preset pour illustrer le preset et instantanément entends ce qui se passe et ça c'est ouais. vrai que c'est bien vu ça fait gagner un temps fou sur l'édition et puis surtout tu, tu tu te dis, ah mais en fait une batterie dans un vocodeur c'est chouette, ah, ben, ça ah mais bon. un synthé dans un vocodeur c'est chouette c'est vraiment cool, moi en fait je vais te dire un truc je n'ai appris la musique et la technique qu'en pratiquant, donc en fait euh, si tu veux des fois un preset ou même une démo d'un d'une un, songue, d'un do, etc, tu regardes dedans et tu vois comment c'est intéressant en fait de décortiquer les Bien choses sûr. et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime aussi des fois reproduire des prods parce que moi j'apprends vachement aussi euh, en, oui, en je, me disant mais attends mais jouer. je sais pas la, la basse je pensais que j'allais faire une basse énorme alors qu'en fait elle est, elle est toute petite et ça marche du coup, tu, tu mets ça dans un coin de ton cerveau. C'est ça. Et puis, euh, tu essaies de. Pour être de, de après, Oui, bien sûr. Et alors, donc, dans cette V Collection 8, quand tu l'as reçue, donc tu. Alors, la V Collection, toi, tu. Tu as commencé avec les V-Collections à partir de quelle version euh, Je me demande, ce pas la 5 euh, carrément. D'accord. Euh, il faudrait que je regarde dans, dans mon truc de donc, mais, ouais, mais, mais donc ouais, du coup, tu as, hein. suivi, voilà, as ouais. suivi les évolutions. Euh, quand tu as reçu la V8, parce que tu as remarqué qu'il y a des nouveaux instruments, puis ouais. il y a eu des instruments qui avaient déjà été faits, qui ont été entièrement remodélisés ouais. avec les nouveaux moteurs audio, vu qu'on a des puissances informatiques beaucoup plus fortes que par le passé. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as ressenti quand tu l'as eu dans les mains Quels sont les bah, instruments qui t'ont. Euh... Nouveaux instruments. C'est-à-dire, il euh, y avait déjà le Jupiter 8, euh, mais oui. qui est qui là qui a une, une version, euh, une, une, un vrai apport de version. Moi je bossais énormément avec le prophète, avec le Solina. Oui. Euh, tu vois et là effectivement quand j'ai vu qu'il y avait le Juno je suis devenu dingue donc en fait moi j'ai bossé sur euh, Machine mm -hmm. euh, pour construire en fait ma prod c'est à dire que euh, j'ai pas fait le vocoder dessus parce qu'à l'époque je savais pas le faire maintenant je sais le faire mais, euh, euh, donc en fait j'ai fait euh, j'ai bossé sur Machine pour faire la production de la musique mm -hmm. et après j'ai fait des stems et j'ai mixé ça dans, pour faire le vocoder aussi dans Cubase d'accord sur lequel je bosse depuis. Euh, oui, c'est vrai, j'ai toujours connu le Toujours. toujours ouais. Ouais. Donc en fait, tu vois, je ne sais pas si on entend. Le premier que j'ai utilisé, c'est celui-là. Euh, pour simuler la, la cocotte de guitare du départ, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Ouais. Si, il y a une espèce de. Voilà. Je suis reparti euh, ouais, ouais, avec ça. Pas du tout une guitare tu m'as filé aussi euh, les effets oui la fx collection voilà j'ai utilisé ça aussi mm -hmm. euh, dessus tu vois là c'est le filtre et qui est super quoi et euh, bon la résolution t'as vu c'est joli aussi hein, en termes de en oui. termes de graphique oui, oui, et c'est hyper parlant et ça sonne putain euh, ouais. vraiment quoi donc, euh, là, je l'ai utilisé comme un, un, un filtre pour, justement, euh, essayer de péter un peu ce côté euh, aigu, euh, machin. Il y, y a des petits, des petits trucs à des petits trucs à avoir. C'est-à-dire que... Euh, je m'amuse souvent, si tu veux, avec mon pote Clément de Albe. Oui. Euh, à lui envoyer des trucs euh, et à le faire rager sur le fait que, lui, il a tout en vrai. Il a que des vraies machines, des vrais chineaux vrai, et des machins. Vrai. Et, euh, et j'ai massé, en fait, si tu veux... Euh, Essayer de faire la blague. En fait moi je passe ma vie à vouloir faire la blague. Que ce soit avec chacun <rire> avec les vraies guitares, parce qu'on n'utilise pas d'ampli de guitare. Euh, ou que ce soit avec des vraies synthétiques analogiques. Parce que pour le coup mon oreille elle est quand même bien forgée sur, euh, euh, sur ces sons-là, très analogiques. Euh, euh, comment dire... Euh, cette chaleur qu'il y a mm -hmm. dans, dans, dans tous ces sons-là. Et puis euh, j'avoue que j'aime aussi particulièrement la musique des années 70 la euh, musique même des les années 80 même maintenant quoi, les boîtes à rythme les... et euh, j'aime bien aussi combiner le fait d'utiliser des plugins mmh. avec repasser ça quand même dans des 2-3 effets de simulation de magnétophone oui euh, ça va avec ouais, ouais, que écoute, ça marche fait, bien oui. sur le fait de de, de, de simuler ce, ce truc là est ça. Euh, donc je crois qu'un des préférés c'est vraiment euh, ce genre de son là Super, tu vois. Très enveloppé, très. C'est assez percussif, quoi, tu vois. Alors là, il là, y a un petit truc en dans le fond. Si tu l'entends, le cristalliseur. C'est un truc de chez Some Toys qui rajoute ce, ce petit, euh, ce petit truc à D'accord. Non, on l'a pas. Ok, c'est lui qui génère ça, d'accord. ok ce qui est top, c'est que tu as le Juno. Sur le Juno, pardon, tu as les deux fameux chorus, là. Là, j'enlève. Mm -hmm. là, je là, je mets les deux. Ils ont fait un espèce de truc quand tu mets les deux, qui n'est pas identique à, au, au, à, à l'original, mm -hmm. mais qui fait quand même comme si, je pense que c'est carrément voulu, hein, mais comme s'il si y avait un troisième effet. Oui, c'est ça. As le deuxième et quand tu mets les deux en as un troisième un peu les leslies et tout ça quoi. Et, et, et ça c'est vraiment chouette aussi et je crois qu'il existe en tout à fait en tout seul c'est ça que le chorus c'est ça dans ce qu'ils appellent trois modulators euh, qui est, ça, euh... est' hyper malin parce que 50% du juno ah bah oui, pour moi c'est chorus. <rire> donc quand tu le mets sur une guitare à seul goût tu fais ah un juno vois enfin, tu vois tu partout quoi le sax, je ne savais pas comment j'allais faire ce fameux... Oui, parce que là tu m'as scotché, bah ouais, <rire> je ne m'attendais pas à ce que... Et, et moi je déteste utiliser des... Alors c'est paradoxal, hein, parce que j'aime bien faire la blague sur des trucs, mais des, des sons de guitare, de saxophone, de, de machin... Tu toi. Mmh. Pour moi c'est sacrilège, quoi. Tu vois, même quand je me souviens, mon premier synthé, c'était un M1. Oui. Korg, M1, et il euh, y avait un son de sax qui était, pour l'époque, euh, dingue, quoi. Tout à fait. Et, euh, et je me souviens que tous mes potes qui avaient euh, que j'ai contaminé après au synthé et tout, avaient acheté des trucs et ils étaient là en train de se faire des solos de guitare, des solos de sax et tout. J'étais là, non mais les gars, c'est <rire> sacrilège. et Sauf que le Mélotron, c'est pas pareil. Le Mélotron, t'as le roi, quoi. C'est-à-dire que ça sonne, t'as ce truc de bande, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et du coup, j'ai utilisé ça, ce fameux Mélotron. Bon, voilà, vous voyez sur, le, sur, le, sur les inserts, à sur C'est ça qui était intéressant, parce que, est vrai que le Mélotron, en général, on pense voix, flûte et oui. chœur. Ben, et là, toi, tu utilises le ouais, sax, mais il, en fait, est... il y a... mais il est là, c'est vrai qu'on t'en d'utiliser, il... et c'est vrai rien, que ça le fait. Quoi. Ben, je suis allé encore chez mon pote Clément, j'arrête pas d'en parler, de chez Albe, hier, mm -hmm. qui a un Mélotron, lui, euh, nouvelle édition, oui. les blancs, là, ouais. sont superbe. Et ben, d'ailleurs, qui ressemble vraiment à ce modèle et il euh, y a énormément de presets et, euh, et en fait là dedans il y a énormément de presets c'est la première fois que je vois. et pareil ils sont traités aussi c'est à dire qu'ils sont traités en reverb etc même si c'est quand même assez intelligent parce que c'est quand même assez dry tu vois Bon là c'est moi qui ai mis oui, ce oui. fameux délai un peu à la... comment dire... Mendes Ah oui je... Bah oui Avec le, le délai quoi Donc le Mélotron je te dis je me suis demandé avec quoi je vais faire ce fameux sax parce que j'écoute je me dis ah mais il y a un sax dans le truc et je me dis, vas-y, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que. Je pense qu'il y a des sax plus malléables pour faire du faux sax dans d'autres trucs. Sauf que moi, je voulais. Le, le, je trouve que le mélotron, ça sonne. Donc, comme il y avait assez peu de, de notes. Je sais plus ce que c'était. Juste ça. Et j'ai foutu un petit écho. Et bref, ça sonne, ça sonne vraiment hyper naturel, quoi. Donc euh, tu sais, il y a un espèce de, de petit solo de guitare à un moment dedans, enfin, oui, un oui, oui, avec oui les interventions. Oui, oui. Et bah, ouais, je, je me suis dit il faut que je le fasse, mais euh, voilà, je vais pas reproduire le son. Donc en fait, je suis parti avec euh, ce synthé que j'adore, qui est le synthé euh, avec lequel a été enregistré, mais tellement d'albums Queen, c'est ouais. fait avec ça. Euh, tu sais les tout tout tout tout tout ouais, tout tout tout Ready ou Gaga tout ça, enfin Madonna enfin bah, oui. J'étais un, un, allé chez un, chez un pote qui avait une espèce de banque de ce synthé-là, ouais. euh, famous banque, tu vois, genre avec, euh, qui avait répertorié et qui avait reproduit tous les sons de, de, de, des, des années 80-90 qui avaient été fait avec ce synthé, quoi. Et c'était dingue. C'était même touchant d'entendre les vrais sons, quoi, bah de, oui. le, des trucs, quoi. Et c'est vrai que je pense que les gens sont assez sensibles à ça. Et euh, là, moi, j'étais parti, tu vois, je suis parti sur un son de trompette que j'ai mis dans une distorsion euh, j'ai essayé pareil je, comme tu m'avais euh, euh, euh, offert le, le, le, la possibilité de une semaine avant euh, bah, tout tester euh, je me suis testé aussi ce truc là puisque effectivement dans les dans les, dans les effets de la FX collection ouais. Ouais. donc il y a un compresseur ouais. euh, à tube qui, est, bah, qui, donne, euh, qui va donner euh, ce qu'il faut en chaleur et tout ça pour, euh, pour tordre un peu le son mmh. que je voulais pour, pour avoir un espèce de son de guitare et la Reverbar Sore là qui est super, pareil. Ah oui. Moi j'aime bien en fait tout ce qui est un peu crado quoi. C'est-à-dire euh, les Reverbar sort il y a toujours un côté euh, hyper euh, vintage quoi. Bien sûr, bien et, sûr. Euh, et j'avoue que euh, pour euh, aller vers ce côté analogique. Euh, euh, et c'est là que Arturia hyper bien compris ils ont accès vraiment à leur truc sur et en même temps c'est ça qui sonne hein, si je veux pas être un espèce de vieux con mais euh, je suis fan de la des années 70 en termes de production oui. en termes de son et, euh, et aujourd'hui moi je fais du mixage pour des... pour des jeunes mecs qui font du hip hop qui font, de... Qui font plein de plein de trucs et en fait j'essaye d'apporter dans la sonorité d'aujourd'hui cette... ce côté un peu euh, de chaleur de bande de de compression de tout ce que tout oui. ce qu'on kiffe tout ce que les gens euh, sans forcément l'analyser euh, aiment ce genre de, de goût mais tu vois sans savoir que c'est euh, sans connaître la recette tu vois oui. et donc euh, ce qui est quand même top c'est qu'effectivement là on, on a tous ces trucs là quoi tous ces trucs colorés moi les spring verts j'en ai cherché pendant euh, presque 10 ans en soft j'en trouvais pas quoi. à une époque euh, on n'était pas là dedans quoi. Oui, on n'était oui, pas oui. tellement dans le on était dans la, la le purisme, tu vois, comme quand les délais sont arrivés dans les années oui. 90 on était sur, du, sur répéter à l'identique c'est ça, tout à fait oui. parce qu'à l'époque je pense aussi, hein, ils étaient répétés à l'identique mmh. ils n'y arrivaient pas et en fait ce qu'ils répétaient était euh, feutré Exactement. qu'on s'est rendu compte que c'était ultra musical oui, oui, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est juste une erreur de laisser des aigus sur une répétition de délai dans un certain contexte mmh. il y a des contextes où c'est très bien mais il y a des contextes où vraiment c'est très musical de le faire et euh, ça faut le vrai, savoir aussi tu vois et du coup effectivement bah, tous les défauts enfin pas tous mais une bonne partie des défauts des instruments de l'époque sont devenus des qualités et on s'en est servi comme euh, comme des qualités aujourd'hui donc et ça donne de la personnalité quoi c'est vrai ça c'est vrai et puis en plus on se rend compte quand on prend les instruments au détail comme on l'écoute là on va entendre ce, cet effet de distorsion mais une fois que c'est englobé dans le mix on a un son qui, qui se tient en lui-même qui est épais etc mais qui reste net. et on n'a pas cette sensation de distorsion donc ça se noie parfaitement dans le ouais. mix et ouais, ouais. Euh, tout en lui, ayant cette présence ma session cubase mmh. dans lesquelles j'ai importé tu vois une stéréo je me suis pas pris la tête hein. j'ai pris ouais. une stéréo pour la drum j'ai rajouté une petite de drum pour les petites percues et tout mais là c'est vraiment vrai, c'est pas dans le morceau euh, la basse et le mini moog, un road et donc ici j'ai assemblé euh, donc toutes les waves pour faire mon mix et faire mon vocodeur puisque je voulais le faire ici euh, puisque je savais pas exactement comment le mm -hmm. faire dans la machine euh, à l'époque euh, donc alors là tu as donc une piste euh, avec l'instrument qui, qui sort ici le voilà, mais là vous le voyez pas, il est là. <rire> Donc le voilà. Donc euh, franchement, euh, hyper simple d'utilisation. Euh, moi j'ai écouté quand même les presets avant. Je suis parti dans celui qui me qui me semblait le, le plus proche de ce que je recherchais. Écoutons ça en le voyant. Voilà. Attendez, ah, j'ai laissé un peu de. oui. oui. J'ai laissé un peu de. Il garde du. Ce de... grain ouais ouais grain. il est fou quoi. Alors tu peux le retirer complètement oui. Moi j'avoue j'aime bien le laisser un petit peu euh, pour avoir ce côté un peu aigu et puis pour entendre les, les S oui. aussi. Et, euh, et donc voilà, j'ai halluciné vraiment sur le. Le, le résultat de, du vocaux. Résultat impressionnant, ça donne vraiment une idée de ce que, la puissance que développe cette V-Collection 8. Mmh. Et alors, petite question pour finir, Steve. Euh, toi qui es un, je dirais, un utilisateur féru des plugins depuis euh, X années, je t'ai toujours connu avec que des plugins. Ouais, bah moi, je ne sais rien. Hein. Euh, L'autre jour, tu as eu pu tester le polybrut. Là, on parle de hardware. Ouais, alors, ouais. toi qui es un féru de plugin, tu en penses quoi du polybrut Et Ça bah, t'a poly fait quoi Le poly quoi polybrut, déjà, en fait, euh, ce qui m'a impressionné, c'est le fait que tu, tu plaques un accord, là tu sens une profondeur de dingue et genre tu lèves les mains et là tu t'aperçois qu'il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de chorus, il n'y a, a rien. C'est juste le son du truc qui est comme ça et, euh, et souvent, euh, plus j'avance dans la production, plus je me rends compte qu'en fait le son, il doit être présent par sa, par sa personnalité. Quoi. Ça. Et que ce que tu rajoutes autour, c'est cool, hein, c'est joli les effets et tout mais... Là, en fait, on avait une sensation de profondeur mm -hmm. sans utiliser d'effet de profondeur. Oui, je comprends. Mm -hmm. donc, euh, donc, putain, ça, ça m'a vachement impressionné. Eh bien, écoute, Steve, un grand merci pour le temps, euh, pour ton accueil et ce temps accordé. Avec plaisir, qui hein. permet à tout le monde de découvrir un peu le, la face cachée de cette fameuse démo où tout le monde était bouche bée en l'entendant. Ah ouais, c'est euh, gentil. Encore bravo pour ça. et On euh, se très bientôt de toute façon. Ciao.